Et eh bien salut à toutes et tous, la même compagnie, les, les 16h J'espère que vous allez tous très bien Les amis, pour ma part je suis très excité De vous retrouver pour un nouvel épisode de Sons of the Forest Aujourd'hui on va Discuter un petit peu du nouveau patch note Alors je suis un petit peu évidemment en retard, je m'en excuse Mais moi je suis parti une petite semaine en fait dans le sud De la France pour ceux qui sont intéressés par ma live Et du coup j'ai un petit peu Pris, bonjour monsieur, j'ai pris un petit peu du recul Sur le jeu, mais il n'empêche que j'avais bien avancé Entre temps et que je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en off Et on va discuter donc des nouveautés Le jeu commence à devenir exceptionnel, voilà je vous le dis de toute façon c'était prévu Alors je vous montre, je me suis fait une nouvelle base Oui, les... <rire> ça ne rigole plus, je vais vous montrer hop. Non vraiment, hein. ça ne rigole plus J'ai pris le jeu en main euh, Bien comme il faut depuis la dernière fois Et je me suis construit une vraie maison, une vraie base Parce que j'en avais marre, j'en avais ma claque Donc je vais vous la présenter Déjà vous reconnaissez, hop, où c'est qu'on est Ma toute première base elle était là-bas J'ai fait de la déforestation Mais laisse tomber mon pote Je peux vous dire que j'en ai chié hein. Je peux vous dire que j'en ai chié, donc ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment sur, sur le jeu. J'ai pris quelques réserves. Donc voilà, ma première base elle était là-bas, mais c'était vraiment la galère. Donc je me suis installé. Je me suis installé euh, là-bas, donc avec euh, plein d'accès de Et on est plutôt pas mal. Au moins on voit venir les cannibales. On a la rivière juste à côté pour boire de l'eau. Et justement, une des premières nouveautés de la patch note numéro 2, donc de la nouvelle mise à jour, une des premières nouveautés c'est qu'on a accès maintenant, enfin. Au collecteur d'eau les amis Et ça c'est un régal, le collecteur d'eau c'est quelque chose d'assez classique sur The Forest Et j'avais dit on en avait besoin On en avait besoin, c'était quelque chose que j'espérais dès le début Donc voilà comment ça fonctionne Ça fonctionne de la même façon qu'à l'ancienne Tout simplement dans les réserves Je vous montre même si maintenant tout le monde sait le faire hein. C'est ici le rain catcher Il vous faut une carapace de tortue et des sticks tout simplement Vous posez ça euh, voilà, là où vous voulez Vous pouvez même poser ça euh, vous voyez, euh, sur, sur le bois Donc ça c'est vraiment cool bah, vous savez quoi je vais en mettre un là Hop ce sera parfait L'idée c'est d'en récupérer un maximum Hop tu mets les sticks Voilà j'ai plus de sticks Et tu mets la carapace directement dessus Donc voilà un petit peu pour euh, voilà un petit peu pour ça Je vous montre un petit peu ma maison Parce que je suis assez content oh, Ça vole dans le vide maintenant C'est bugué ça j'enlève Ça dégage Hop Ah bah voilà bah tiens regardez <rire> J'ai des sticks maintenant c'est cool <rire> Attendez je suis en train de réaliser Allez eh, les amis j'espère que vous allez bien euh, J'espère que je vous ai un petit peu manqué sur Sons of the Forest Parce que là je suis trop content d'être de retour sur, sur le jeu Vraiment c'est un, un bonheur Un bonheur, surtout depuis que j'ai fait ces, ces constructions là Je suis trop content Hop, Je suis heureux Je vous montre l'étage en dessous parce que tout en bas, j'ai fait quoi J'ai fait, bah voilà, euh, Virginia, elle est en train de se régaler J'ai fait des petites plantations, voilà, des murs, de l'aloe vera, ici et ça, quoi Des baies de saumon, etc mmh. Ouais, c'est bon, mmh, t'aimes ça, hein Voilà, <rire> donc ça c'est fait les, euh, les petits stocks de bois, parce que bon, je peux vous dire que j'en ai, ai pris plutôt pas mal euh, J'ai mis un piège à poisson dans l'eau également, euh, euh, là-bas Bon, on va pas aller dans l'eau Mais je sais pas d'ailleurs si, si ça fonctionne ou pas Parce que ça aussi, ils ont patché, hein ils ont patché ça maintenant, euh, c'est plus autant de cheater apparemment. Les pièges de poissons, ça, récu ça récupérait beaucoup de poissons. Et là maintenant, c'est un peu moins euh, le cas. Et en effet, il n'y en a pas. Très bien. Ils ont un petit peu patché tout ça. Euh... Alors au niveau des nouveautés, qu'est-ce qu'ils ont ajouté En même temps que je vous montre ma maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Mais ils ont ajouté, déjà pour la fin du jeu, pas mal de choses. Niveau scénario, ils ont ajouté des nouveaux boss. Enfin, ils ont ajouté les les euh, les démons. Euh, vous savez l'armure en or à la fin, à la toute fin avant qu'on arrive dans le cube Normalement on est censé se faire attaquer par des démons Et c'est vrai qu'en réalité c'était assez simple hein, Quand on a fini le let's play, un petit peu dégoûté Et ben ça y est ils ont enfin fait les vraies créatures Les vrais démons, qui eux c'est un gros boss Final, c'est un enfer total Voilà, donc déjà ça Ils ont ajouté des, euh, des cultistes Et apparemment il y en a un à côté de ma base Donc on va aller euh, voir ça ensemble dans un instant Virginia tu le fais peur On va aller voir ça dans un instant euh, ils ont ajouté euh, bah, des petits éléments de story Et aussi faire très attention maintenant aux provisions Voilà que j'ai placé ici Parce que maintenant quand on ouvre des caisses euh, Vous souvenez vous quand on ouvrait des caisses Des trucs comme ça de ravitaillement Et ben quand on quittait le jeu Après avoir sauvegardé bien sûr Quand on quittait le jeu et qu'on revenait Et ben ça réapparaissait Et donc euh, si c'était normal tu pouvais faire une technique cheatée Bah ben, maintenant ça y est les caisses quand elles sont ouvertes Elles sont ouvertes donc ça y est, l'aspect de la survie commence à se faire ressentir, ça devient de plus en plus compliqué. Donc moi, actuellement, je suis bien, de toute façon, euh, vu qu'on a eu l'occasion de, de profiter un petit peu de tout ça. Hop, oh Kelvin, excuse-moi, mais il faut prévenir. Hein. Voilà un petit peu la chambre avec Virginia et moi dans ce lit. Euh, et puis là, Kelvin qui se repose de temps en temps, petite but tranquille ou bilou. Et puis l'accès euh, tout en haut, hop. Donc soit tu prends la corde ou soit moi ça me fait chier, donc je fais ça. Ah, je suis fait avoir, hop. Voilà, et donc ça te permet de prendre la Tyrolienne là, la Tyrolienne là-bas et la Tyrolienne là-bas. Voilà un petit peu pour la maison, je suis assez content. Euh, au niveau des patchs, donc voilà, ils ont aussi corrigé pas mal de, pas mal de choses. Euh, voilà, Kevin qui est en train d'admirer le, le paysage. Et justement, il, il fait bien de me le montrer parce que c'est par là-bas, je crois, qu'il y a les cultistes. Alors on va essayer de voir. Alors les cultistes, c'est en gros des, des gens de culte qui apparemment sont morts. Donc on va aller voir ça, c'est une des nouveautés. Mais voilà, ça fait partie de la storyline. Est-ce que j'ai de la nourriture sur moi Oui j'ai des baies là, j'ai des myrtilles euh, Mais je vais quand même euh... J'aimerais quand même euh... Attendez, est-ce que Est-ce que j'ai fait sécher de la nourriture là-dessus Mais non même pas, j'ai fait mes stocks Mais j'ai rien en fait Oh là là, faire attention à tout ça quand même hein. C'est parti vite hein. C'est parti vite hein. euh, Donc me semble-t-il que c'est par là-bas Qu'est-ce qui t'arrive ma belle Me semble-t-il que c'est par là-bas On, euh... On va y aller euh, le... avant que le soleil se couche euh, ce sera pas un truc de ouf hein. C'est vraiment juste je veux découvrir de moi-même De mes propres yeux mais normalement ce sera pas un truc de ouf On devrait voir des, des cadavres hein, tout simplement Rien de plus folichon Mais ça ajoute de la, la storyline Et on apprend pas mal de choses Pareil je crois qu'ils ont ajouté Alors pas, pas un nouveau boss mais ils ont ajouté des, Ils ont ajouté des nouveaux trucs dans les grottes euh, Également une nouvelle grotte si je dis pas de bêtises Je suis même pas sûr de ce que je vous raconte Mais, euh, mais voilà c'est toujours bon euh, Toujours bon à savoir alors, est-ce que c'est ici Je ne sais pas, j'en profite pour manger quelques myrtilles. Vraiment, le collecteur d'eau, c'est quelque chose que j'attendais de pied ferme et je savais qu'ils allaient le rajouter. Euh, et pareil, hein, le, le boss de fin à la fin du jeu, voilà. Maintenant, il y a un boss de fin, quoi. Et, et c'est con, quoi, de pas l'avoir eu. Voilà, on a tous été un petit peu déçus de la fin bâclée. Hein. Euh, et c'est con parce que si on avait commencé le let's play maintenant, eh ben là, on aurait eu un boss de fin, quoi. Chose qu'on n'a pas eu donc euh, durant le let's play. Moi je vous dis, euh, je continuerai de vous faire des vidéos comme là je le fais actuellement de temps en temps quand il y a des nouvelles mises à jour. Euh, quand il y a des. Oh je connaissais pas cet endroit tu vois. Je me suis jamais baladé ici. Par contre Virginie elle me suit, ça fait plaisir. Ah oui, regardez, vous voyez les écureuils maintenant ils courent super vite. Bon bah il vient de me prouver le contraire. Mais maintenant ils courent super vite. Euh, pareil, l'intelligence artificielle des, des euh, ennemis a été encore une fois euh, améliorée. Ils ont une autre façon de, de voir les choses. Donc voilà, c'est plutôt, plutôt bon, euh, bon à savoir. Je sais pas du tout où c'est le... Je sais pas du tout où je suis censé aller Il hein. faut le savoir euh, C'est peut-être ici J'en ai aucune idée mais c'est... Ah bah voilà bah parfait Magnifique ok super. donc c'est ici On découvre donc des, euh, des, des Des personnes cultes qui sont morts Et on récupère You will find meaning in life again Vous allez comprendre le sens de la vie à nouveau Voilà je vous fais tra la traduction hein, pour les anglophobes Moi vous savez je suis très très bon en anglais mm -hmm. Quand j'étais dans le sud j'ai parlé avec des anglais j'étais euh, assez content euh, Voilà superbe donc, il y a encore des illuminés. <coughs> et donc, ça rajoute euh, des choses parce que euh, c'est vrai que la notion de croyance, c'était quelque chose qui était pas mal venu dans The Forest et qu'on n'a pas eu beaucoup dans Sons of the Forest. Maintenant, on l'a. Nous invitons à un événement euh, gratuit. Très bien. Moi, j'aimerais... Euh, alors, soit... J ai, j ai, voilà. Mais c'est de la merde, l'animation, là. Il me fait quoi, lui J'ai le temps de lire ou pas Rendez-vous Nous pouvons vous aider. Sons of the Star, les fils des étoiles... Hein, D'où le Clin d'œil, Sons of the Forest Très bien, donc il y a vraiment une, une histoire d'illumination là-dedans quoi. Euh, Est-ce qu'on peut choper d'autres trucs sur eux Un caillou Hop, dans ta face, très bien Voilà, il n'y a rien de plus à récupérer Voilà, c'est tout, ça, ça rajoute juste pour la storyline Oui, donc je, je termine ma phrase quand même tant qu'on y est je, je compte à chaque fois qu'il y a des petites mises à jour, etc Voilà, vous faire quelques petites vidéos, vous présenter des, des choses et puis dès qu'il y aura euh, Alors peut-être pas forcément jusqu'à la fin de, leur, de Du développement parce que ce sera dans 2-3 ans euh, Soyons honnêtes mais voilà Dès qu'il y aura suffisamment de grosses mises à jour Je pense qu'on recommencera un let's play Du début jusqu'à la fin parce que ça va vraiment changer L'expérience de jeu, les nouveaux boss Il euh, y a des choses qui ont été déplacées Des choses qui ont été ajoutées etc Et je pense qu'on fera un let's play euh, Peut-être en live je ne sais pas, peut-être en vidéo Aucune idée, on verra peut-être en multijoueur en, Franchement j'en ai aucune idée je me laisse vraiment euh, Free, euh, je me laisse libre de, euh, de choisir au moment venu parce que je sais pas moi de, de quoi j'aurais envie dans, dans les prochains mois, il faut le savoir. Mais euh, mais voilà, sachez-le en tout cas euh... Aha. Hé hé hé, j'ai bien fait de me promener. <rire> oh là Un nouveau camp d'indigène, voilà. Ok c'est des cultes Oh mon dieu c'est des illuminés Est-ce que j'ai Je sais plus si j'ai un fusil à pompe Non j'ai un pistolet mais je sais plus si j'ai des balles Non j'ai plus de balles Attendez attendez je me dessus. Voilà je vous le dis J'ai plus de balles non plus Eh bah ben, ça fait plaisir Bon bah ben, j'ai plus d'armes hein. il faut que je reste au katana quoi hein. Bon bah ben, c'est très bien Désolé les mecs Aïe Ouais ouais attends bouge pas Ah oui vous êtes peut-être un peu plus fort que ce que je croyais Est-ce que est-ce que j'ai des... Euh, j'ai plus d'armure moi j'ai tout posé Ah si j'ai de l'armure effrayante encore parfait Ah j'ai de l'armure tech aussi Je vais me la préserver Je vais me la préserver Ah ils sont un petit peu plus nombreux que prévu Putain c'est trop stylé regardez le camp qu'ils ont fait frère Oh Virginia Je te kiffe T'es une bosse Merci d'être venu avec moi Virginia bravo Parfait Vas-y Virginia, voilà, défonce-le là. On défonce. Mort. On récupère sa bourse. Hop, bourse ma banque. Euh, c'est pas sponsorisé d'ailleurs. Je ne suis même pas chez eux. Euh, c'est incroyable. Attendez, il faut qu'on mange. Oh, je suis content de faire cette vidéo, bordel. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'on trouve ce camp indigène. Hein, pour être très honnête avec vous. Et il est nouveau. Ou, en tout cas, je l'ai pas vu. <rire> ça se trouve, il est pas nouveau. <rire> M'en fous, je le découvre. Ok. Monsieur On récupère ça. Une bourse, très bien. Alors. Virginia Non, non, reste ici, Virginia, j'ai besoin de toi. Ma chérie Merci. Alors, attends, <rire> qu'est-ce qu'on a là Ah oui, alors ça, c'est une nouveauté aussi, ils ont fait des camps à deux étages. Bah, du coup, ça doit être ça, oui. Voilà, bon, c'est une superbe nouveauté. Est-ce qu'on peut récupérer des trucs uhum. Ok, ils ont euh, ligoté euh, des... Euh... Aïe Voilà, défonce-le et Virginia, franchement, si t'avais une tub... Mais je te... Alors, je suis heureux, hein. Et monsieur, vous êtes sacrifié. Ouais, ouais, c'est vraiment des illuminés. Oh, c'est beau Ah, Kelvin qui arrive. Attendez, je fais un screenshot, parce que c'est magnifique. Hop, je sais pas... Quel screenshot je ferai vraiment pour la miniature, mais... Magnifique. Attendez, excusez-moi, je fais une... Voilà, je suis un touriste, je prends des photos Je prends des photos... Euh... Là y a rien à récupérer, là y a un caillou c'est superbe euh, Bon y'a rien à récupérer en réalité euh, Par contre on peut ouvrir Les, les bourses, peut-être qu'on aura de la nourriture Donc on a trois bourses à ouvrir Hop on ouvre Qu'est-ce qu'on a là Ouais Ça c'est l'avantage C'est que maintenant les caisses on peut plus cheater Entre guillemets puisqu'on peut plus rouvrir à l'infini les caisses Mais au moins quand on attaque les indigènes on a toujours des bourses Et donc on a toujours à manger, à boire Enfin voilà, pareil ils ont patché je sais La nourriture pour chaque est juste ici euh non ça c'est pas la nourriture pour chat, j'en ai pas là sur moi, si là ici. La nourriture pour chat en conserve, ça, ça rajoute moins de.. Hmm, voilà, ça te donne moins à manger quoi. Il faut le savoir. Eh reviens là Eh tu laisses Kelvin tranquille Eh fils de pute <rire> Bon Kelvin il va prendre cher. Non c'est bon. Wow ça Touche pas à mon Kelvin Hop là, t'es nu en plus Grosse merde Oh là là comment je t'ai fumé Voilà T'es terminé, t'es finito T'es finito Peser emballé est-ce que je libère les euh... Parce que si je les libère, ils vont m'attaquer les bougs. Ça, c'est des mutants, ça. Ah oui, en effet, oui, non, non, on va pas le libérer. Hein. On va clairement pas le libérer. Ça, mon reuf. Bah, tu peux le tuer, Virginia, ou pas Tu pourrais le tuer. Ce serait sympa. Parce que si je donne un coup de couteau, ah, bien vu. Je l'avais pas vu. Merci, Virginia. Oh là là même son armure elle, elle me fait rien ouais. là, on dirait moi quand... Bon bref alors ça c'est fait Et vraiment chouette Vraiment chouette ce camp a pas grand chose à faire Mais c'est plutôt bon à savoir Et on est vraiment juste à côté de la base Donc en vrai bon en vrai je suis jamais passé par là je crois hein. En vrai de vrai je suis jamais passé par là Mais euh, C'est relativement bon à savoir Bon on va les laisser tranquilles Alors c'est une tête qui est en train de rouler là c'est pas une tête. Mais euh, c'est presque pareil. Euh, c'est chouette, hein, c'est chouette. Bon, écoutez, bah voilà un petit peu pour, euh, pour les petites découvertes du jour. Ça fait plaisir. Non, regardez, ils courent plus vite les écureuils. Ouais, les écureuils, quand ils se sentent menacés, ils courent plus vite, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, plutôt plaisant. Et donc, vous voyez, le jeu va commencer à vraiment. Enfin, le jeu commence de, à devenir vraiment de plus en plus intéressant euh, parce que la difficulté est en train de s'accroître. Euh, là, on est vraiment bien pour notre part. Mais quand on commence le jeu je pense qu'on va en chier Je pense qu'on va quand même pas mal en chier C'était quelque chose qui était assez reproché à Sons of the Forest Alors moi perso comme je suis une grosse merde ça me changeait pas grand chose Mais C'est vrai que ce qui était reproché c'était que le jeu était trop facile Parce que t'avais toujours moyen de, de t'en sortir Là ça va être un tout petit peu plus compliqué Donc euh, donc voilà un petit peu Les amis j'ai hâte de vous lire J'espère que vous êtes encore là euh, Bon comme dit euh, je viens une semaine après le, la mise à jour Mais bon ça c'est j'y peux rien euh, J'ai hâte de voir les prochaines mises à jour Ce qui serait pas mal Je pense c'est que Quand ils font les patch notes Ce serait pas mal de nous donner plus d'indications euh... Enfin alors c'est bien Parce qu'au moins ça permet de pas non plus trop spoil Mais je suis pas trop au courant de où c'est qu'il y a des nouveautés Je savais juste que là il y avait les cultes Mais par exemple le corps indigène Je savais pas qu'il était là Alors tant mieux tant mieux. Mais ce serait pas mal que ce soit un peu plus clair quand même au niveau des nouveautés Il euh, y a des bébés zombies là Qui ont rejoint la partie frère C'est euh... C'est assez impressionnant tu vas où toi comme ça toi Non mais quand même Bon Donc voilà et ma maison j'en suis trop content par contre Je suis trop content de ma maison hein. Vraiment hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je m'y sens bien Là par la suite je pourrais faire euh, peut-être des murailles autour Je sais pas Mais euh, la flemme parce que j'en ai chié hein. Ça c'est un truc qui est quand même J'en ai chié hein, pour faire ça Bon il y en a qui utilisent des cheats hein, pour faire ça Moi euh, rien à péter donc euh, je fais ça vraiment à la main Alors heureusement les tyroliennes m'ont aidé euh, D'abord les tyroliennes elles n'étaient pas en haut hein, je vous rassure Mais euh, pas facile facile Euh Virginia je vais avoir besoin de toi Virginia ouais bon bah Virginia m'a abandonné Je sais pas grave, Je vais me les fumer parce qu'ils vont me donner de la bourse Bonjour monsieur Bah quoique ils viennent pas vers moi On s'en Mais il m'a même pas vu en plus le bug Mais c'est excellent ça mais ils sont aveugles Superbe, allez nickel Les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Très important le commentaire et l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné Peut-être avez-vous suivi mon let's play Et vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous Et je vous remercie d'avance, merci à vous les amis, plein de bisous Ciao tout le monde